ça va. Qu'est-ce que vous amenez ici comme ça? Ah, nous sommes de passage. On a profité pour s'arrêter de te saluer. Merci. Sinon ça comment? Ça va. Ça va ma BS. On ne te sent même pas depuis là. Même au téléphone rien. Même appeler ma BS. Dès qu'on est rentré de l'enterrement de votre frère, ça n'a pas fait deux semaines. Le téléphone s'est gâté. Je suis là comme ça. Regarde comment je suis en train de manger. Même pour finir la pension des enfants, ça me dépasse. Oui, maintenant jusqu'à ma vie. C'est ça que tu dis, petit, oh, comme bien. ça. Débore ah. <rires> à y rentrer. Débore à bon rentrer. son oncle. son c'est oncle. et tes soeur sont Sa soeur elle a le C'est juste ça, sorti tout à l'heure, disant que ça m'a fait ou ça le dirait de Tiktok. Ça va lui donner les, les, les, les abonnés, elle aura des dollars. Depuis que je suis ici, elle n'a jamais vu un dollar. Maman Choco, à manière que tu manges les arachides et les bâtons, c'est comme si tu n'as rien préparé. Donc j'ai préparé avant que je sois anti de manger les arachides avec le bâton. Maman, tu fais non. Si tu veux manger, tu manges. Maman, je vais me préparer, maman. C'est trop fort. Moi, j'en avais à penser aux enfants, je ne pas. Ouais. Ah, le bâton. Tu ne manges pas. Oui, ça va, monsieur. monsieur, tu ne manges pas. Tu manges avec ma bouche. Ah, le bâton tu es sûr que tu ne veux pas manger? À Kamba, tu as un problème avec moi. Oui. Il me soucie seulement de toi et tout à l'heure tu criais comme si j'étais un, un, un enfant. Comme le bateau là me donne, hey, pas fin, tu me je mange Elle qu'elle n'a pas tu ne comprends pas quoi Ah, elle m'a dit quoi Tu es trop sentimental. ça. Ah, Michel, tu crânes chez les gens. Okay. Comment tu peux dire des choses comme ça Regarde, une femme qui reste à la maison, ses enfants ne sont pas là, elle ne se gêne pas. Elle mange les arrachés. <rire> si les enfants-là sont ceux qu'ils sont, c'est parce que la femme-là a laissé. Elle a trop laissé aller. Quand mon frère était là, je pense que ses enfants-là pourraient être comme ça, jusqu'à elle dit qu'elle ne peut pas payer l'école de des enfants. C'est quoi comme ça ouais, Akamba. Tu penses que c'est facile d'éduquer les enfants quand le père n'est plus là okay, okay. C'est plus facile. Tu es en train de supporter, non. Oh. Pourquoi nous refuser la nourriture eh Akamba, nous sommes arrivés, elle mangeait le bateau avec les arachides, elle nous a proposé. Eh Michel, Michel. Oh, si je te dis que la femme là a préparé le congrès avec le porc aujourd'hui, le congrès et le porc, l'odeur là non, Ça, donc je sais pas, c'est comme si j'habitais là-bas. Hum. Akamba, tu es sûr que nous vivons dans le même monde. Le même monde. Ou bien que Dieu Regarde, nous a créés non. de la même façon. Si tu n'as pas humé l'odeur, c'est que tu as un problème. Même l'odeur de l'huile, c'est-à-dire l'huile simple, si là, je n'ai pas humé. Et toi, tu dis que toi, tu as humé l'oncondré qui est épicé. Quand on prépare ça ici, là, ça parfume tout le quartier. Tu toi, tu dis que tu as humé. Oh non. Et dis encore, elle, la, elle a préparé ça aujourd'hui, c'est n'est pas un truc qui a dormi. En tout cas, tous les jours, tu es en train de supporter, tu supportes, tu supportes. Il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais tu mais es moi. Mais moi, mieux, la femme, elle mourait. Mon frère restait en vie. Akamba, tu as une femme, eh. n'oublie pas que tu as une femme. Ça Donc demain, même toi, ça peut t'arriver. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Tu hmm. mm. mm. vin de mon frère, moi, je ne pourrais pas manger les vins. madame. Bonjour. Je vous écoute. Oui, madame. Euh, mon nom, c'est Mama Choco. C'est comme ça qu'on m'appelle partout. Hein. D'accord. Uh -huh. Je suis venue ici pour demander si je peux travailler ici. Ah, vous venez postuler pour le travail oui, Ok. En qualité de Restauratrice. Vous avez un papier qui atteste cela Non, madame. Vous avez déposé une demande ici déjà Non, madame. Mais ici, c'est un restaurant chic. C'est le E3W. C'est un restaurant très chic. Et nous ne recrutons ici que des personnes qualifiées. Mais ici, ce n'est pas vos choses du quartier là. C'est un restaurant chic et de nom. Le E3W. Madame, je connais bien préparé, je prépare pour mes enfants à la maison, je prépare pour mon mari qui était mort. Quand il y a même funérailles dans les villages, on m'appelle, c'est moi qui prépare. Je prépare beaucoup de choses, le coquille, le corps, le héros, le est euh, le époux aussi même. Ah. Ok, voilà ce que vous allez faire. Hmm? Vous allez m'apporter votre CV. Hein? CV c'est quoi madame? Une demande écrite. Vous vous adressez à la directrice que je suis. Hmm? Oui, ok. Comme ça, on va vous appeler plus tard. Madame, hey, je connais bien préparé. Même l'autre jour, il y avait l'anniversaire de... de, au On m'a appelé de venir préparer... Je prépare... Vous préparez même le héros ici, non Je prépare le héros, le coqui, le coq, le gassin et J'ai préparé beaucoup de choses. Je connais beaucoup préparer, madame. Bien, Ok, madame. À la prochaine. Ok, bonne journée. Au revoir madame. Quelqu'un qui veut travailler mais qui n'a aucun papier.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 Pour survivre si dans la vie. Tous les chose tous Directement.